Alors, les propositions sexuelles arrivent trop tôt au goût de Camille. Camille est une... Euh, comment on dit Une chatonne ou une petite chatte Camille <rire> est une abonnée à la chaîne. C'est pas toi Camille, hein Non, non, non. Toi, on te présentera plus tard. Donc Camille est une abonnée à la chaîne. Et euh, je vais donc te proposer, euh, inconnu diaphane que nous allons révéler dans quelques minutes, de parcourir son courrier et nous allons faire une réponse un peu euh, comme ça, dialectique. Donc, tu vas jouer à être le sociologue à lunettes, sans lunettes, le sociologue myope. Et, et puis c'est tout. Bon, alors, vous avez vu, hein, on a sorti les grands moyens, j'ai retourné la caméra, enfin, on a mis des lumières dans la pièce. Donc voilà, rien que pour nous rétribuer de tout ça, vous commencez déjà, dès le début, à mettre un, un pouce levé. Euh, et euh, également, vous pensez que pour comprendre la mécanique des relations hommes-femmes, il faut s'abonner à la chaîne du... Du euh... mécanicien. Bah. Mais elle est nouvelle en fait. Et elle ne parle pas bien français. Elle nous arrive directement du Canada. <rire> avec une escale par le Vietnam. Donc euh, il faut qu'elle se, qu se familiarise. Tu sais lire Oui, quand même. Oui. Tu promets de ne pas relever les fautes de syntaxe et d'orthographe parce qu'ensuite les chatons ils n'aiment pas quand on ouais, fait ça. Ouais, je vais me retenir. Vas-y. Merci. Merci. Alors, Camille écrit un courrier dont l'objet est courrier « Comment reconnaître la frigide de la catin ?»« Bonjour Stéphane. Lorsque je rencontre un homme, qu'il soit de ma tranche d'âge, 20-25 ans, ou un peu plus âgé, Dans l'écrasante majorité des cas, la proposition sexuelle arrive trop tôt à mon goût. Astérisque, premier rendez-vous, voire même avant celui Excuse-moi de t'interrompre. Euh, comme à l'habitude, ceux qui, ceux qui trouveraient un peu fastidieux la lecture et qui voudraient simplement lire, enfin, ceux qui trouveraient fastidieux d'ouir le courrier et qui préféreraient le lire, sur le lien ci-dessous, vous arrivez sur Mon Influence et vous le lisez plus vite. Euh, directement dans les messages. C'était la fin de l'astérisque. J'en viens à me demander... Si 1 je suis frigide ou 2 j'envoie un message à ces hommes qui encouragent leur empressement, auquel cas dois-je changer d'attitude ou changer de genre d'homme. Je précise que je ne rejette pas la proposition en soi. Ce qui me dérange, c'est que les hommes que je rencontre ont tendance à délaisser la phase de séduction pour proposer, avec si peu de délicatesse et tant d'empressement, un rapprochement charnel. C'est un tue amour terrible. Je remarque également que ce sont surtout les jeunes hommes, génération YZ, point d'interrogation, qui semblent être étrangers à la création d'un univers érotique commun avant de consommer une chair qui se consume d'autant plus rapidement qu'elle ne s'ancre dans quasiment aucun océan de fantasmes. Non Elle bon, est bien chaloupée cette dernière phrase. Ouais, euh, ancrée dans l'océan, bon... D'accord, nombreux sont les cas où je dois me dépatouiller seule afin de rendre l'échange plus intéressant du point de vue érotique. Je désespère de constater la pauvreté affligeante d'une imagination peu créative, remplie de clichés pornographiques qui n'ont finalement aucune originalité et si peu de finesse. Rien de très recherché en somme, rien de très stimulant donc. Pour revenir à ma problématique, j'ai grossièrement l'impression qu'on se jette sur moi avec trop d'empressement, sans prendre le temps d'amener justement la chose. Il ne s'agit pas d'être courtisé indéfiniment, il s'agit de sentir le rythme adéquat. Avec ton passif, penses-tu que je peine à trouver amant à mon pied, parce que je fréquente des HBB, ou bien parce que je HBB, suis HBB, définition euh, Hétéro-binaire de base. One point. Ou bien parce que je cherche quelque non, chose... Non, c'est une très très bonne élève, donc en fait, <rire> il faut l'apprendre comme ça. Moi, je vous donne le truc. <rire> Avec Marianne, il faut en fait faire le professeur et lui donner des points. Ça lui rappelle ses études brillantes, et c'est comme ça qu'on la décontracte. Euh, ou bien parce que je recherche quelque chose qui n'existe plus en 2019 il est certainement utile d'ajouter que je ne me fringue pas de manière vulgaire et que je n'ai pas l'attitude d'une bécasse lorsqu'on me drague. Malgré tout, la séduction semble se mourir au profit de la consommation instantanée d'un objet qui n'est plus au service du désir, mais esclave de la promptitude. Bien as fait, à Tu T'as pris, pris des cours de théâtre Oui, j'ai fait la classe d'art dramatique au conservatoire régional. Vous avez senti quand elle est descendue d'un octave à la fin pour faire le drame Le drame est arrivé sur la dernière strophe alors accélérons parce que là il s'ennuie, là. je les sens déjà. Euh, Est-ce que j'ai dit son deuxième courriel qu'elle s'est en train décrire euh, apparemment donc quand tu as posté ce mail dans la communauté YouTube, il y a eu des réactions Non, alors entre deux, pour être tout à fait précis, je lui dis fais voir ta trogne. Ah. Parce que moi, une nana qui ne je reçoit que des... Que des ben, je te la prends ouais. Moi, une fille qui ne reçoit que des propositions Sexuelle, machin, euh... je me dis elle a peut-être une tête un peu, euh, tu vois, euh, peut-être une bouche à propositions. Je lui dis fais voir ta trogne, comme ça, de façon désintéressée. « Non, mais non, c'est pas possible, parce que nous connaissons quelqu'un en commun, donc je ne le ferai pas, etc. » Donc, euh, chère Camille, dont on ne voit pas ta trogne, on, on l'imaginera. Et, euh, dernière petite précision, tu nous dis... Bah, que... Oui, elle dit euh, « Il ne s'agit aucunement de rencontre via un site ou une application. » J'avoue que moi, c'est ce que j'avais aussi pensé, parce que quand elle disait « Premier rendez-vous », voire même avant celui-ci, directement dans les messages, ça veut dire que tu as échangé des messages avant de te rencontrer, donc tu t'es rencontré a priori sur Internet. Mais bon, euh, oui, peut-être. Que... On a des supporters en fait. Il y a d'autres oui, followers qui aussi. hurlent en fait euh, <rire> mon nom. Hein. Euh, ce sont des rencontres que je fais dans la vraie vie de manière spontanée. <coughs> eh ben, euh, je suis très heureuse pour toi, Camille. J'ai manqué de précision à ce sujet. Il est évident que sur les applications de rencontres, la consommation rapide des choses convenues. Bon, ce qui n'est même pas forcément vrai, je crois non, savoir. Hein, pas euh... vrai. Ce qui m'étonne. En général, les gens qui projettent toujours leur situation au reste du monde. Ouais, ouais. Ce qui m'étonne, c'est que cette manière de faire semble se propager davantage dans les, communautés, dans, pardon, dans les rencontres IRL. Tout le monde sait ce que ça veut dire, ça Non. In real life. Personne, il n'y a, a jamais de moment où tout le monde comprend. Oui, donc il ne faut pas supposer. Non, il ne faut pas supposer. Ouais. Ce qui doit avoir une influence sur la pauvreté de leur imaginaire érotique. La pornographie aussi est une chose qui rend stérile cette créativité à long terme. Merci de ton attention, Camille. Bon, alors je propose méthodiquement, puisqu'on a une méthodique scientifique à côté de nous, je propose d'éliminer le cas pornographique, enfin le, la question la, de la pornographie. Voilà. Parce, ouais. Pourquoi Parce que j'en ai déjà fait une heure et demie dans un podcast récent avec l'auteur de « La sociologie du hardeur ». Oui, je me rappelle. Et en plus c'est un sujet où je me sens pas extrêmement compétent, donc je propose de le laisser de côté et je te propose de jouer à être le sociologue à lunettes mais tu n'auras quand même pas mon siège non non non mais je vais m'essayer Essaye euh, alors euh, Camille bah déjà euh, bravo euh, de vouloir créer des des univers érotiques je pense que c'est très intéressant de le faire et que ben, j'aurais pas commencé comme ça mais c'est très bien allons-y <rire> <rire> je suis ravi mais euh, oui je sais pas de te pousser euh, parce je que j'y arriverai pas de toute façon je vois. mais non c'est impossible. Et... Euh, euh, oui, bah, je pense que tu rends le monde meilleur euh, rien que par euh, cette euh, intention et cette tentative euh, à ton petit niveau. Moi aussi, j'essaie de le faire d'ailleurs. Donc c'est peut-être pour ça que je, je « relate hein, », comme on dit euh, en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, alors pardonnez les, pardonnez les anglicismes, euh, Marianne a habité combien de temps au Canada <rire> bah, J'y suis née, mais j'ai quitté quand j'étais un petit enfant encore, et après je suis retournée dans ma vingtaine. D'accord, donc tu n'es euh... pas, la, es pas la, French, la, la, la petite Frenchie qui est allée deux fois au States et qui bourre ses conversations de mon anglais. Non, donc, non, elle, non, non, non, non. oui, oui, oui. Et je suis canadienne aussi, euh, voilà. Donc, euh, bon, je sais pas euh, qu'est-ce que tu entends vraiment par proposition sexuelle, parce que, alors, est-ce que euh, quand tu as passé une bonne soirée, euh, je ne sais pas, à un restaurant, le classique, tout ça, avec un homme et qu'il s'approche de toi au moment de dire au revoir pour t'embrasser, est-ce que c'est une proposition sexuelle, bon, que tu as l'air de dénigrer, ou est-ce que c'est... La création d'un univers érotique commun, parce que moi je pourrais voir aussi bien l'un que l'autre, et en fait ça dépend comment c'est fait, ça dépend comment c'est reçu... Oui, non mais ça dépend, alors je... comme dit le père, elle est une ordure, ça dépend, ça dépasse, et ça dépend, c'est pas une réponse. Donc il faut que tu t'appliques un peu plus, là ils apprennent rien. Ça dépend, ça dépend, ça non dépend... Non mais euh, j'invite Camille à se poser la question en fait. Bah ben oui, mais là elle te demande une réponse. Vous voyez que ça a l'air facile de faire le sociologue à lunettes, mais quand on n'aide pas, et eh bien ça se termine en ça dépend. Moi, je fais ça pour la mettre mal à l'aise, pour Alors, prier quel... à ma réputation de misogyne. <rire> Quelque chose qui n'existe plus en 2019, euh... Bon, moi, je... enfin, as-tu vécu dans des époques précédentes euh, pour penser que ça aurait pu être mieux avant euh, Peut-être, enfin, moi j'ai aussi un penchant très rétro, donc euh, j'aurais tendance à te suivre là-dessus. Pourquoi es que les femmes H... très pâles sont très souvent rétro Mais je ne suis pas très pâle si, bah, Non, bah, dites-nous bah, dites en commentaire si elle n'est pas très très pâle, elle est diaphane. Non mais parce que c'est pas l'été c'est l'hiver Oui, oui d'accord Mais après je peux bronzer très bien Oui non mais c'est pas grave c'est bien <rire> C'est mieux c'est un compliment tais toi Bon, mais, fréqu... euh... mais fréquenter que des HBB effectivement euh... Vous remarquerez que les femmes très pâles se réfèrent toujours à des critères esthétiques d'il y a deux siècles Ce qui me va très bien hein. moi je suis fan de pré Raphaëlite, mais tu remarqueras ça Bon. Euh... Aujourd'hui je t'ai appris deux trucs c'est que Un les timides mangent beaucoup de pain <rire> Et deux les femmes très pâles se réfèrent toujours aux, aux idéaux esthétiques d'un autre siècle J'y penserais. Alors, le fait que tu ne fréquentes que des HBB, ça, ça attire mon attention quand même. Et c'est vrai que j'aimerais t'inviter à diversifier peut-être ton, ton pool d'amants. Parce que euh, c'est vrai que les HBB ne sont pas forcément les meilleurs amants. Après, euh, on, fait, on peut faire ses expériences euh, et apprendre dans les deux sens. Dire donc à la fois apprendre C'est quoi Je bon ce suis obligé, tu me tends la perche. Euh, ben je pense... Tu ben, as même espéré que je te la pose pas celle-là non, non, mais j'ai pas pensé. Euh, ai, bah, quand même quelqu'un qui a une vie un peu plus ample. Parce que hétéro binaire de base, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est quand même quelqu'un qui a un horizon un peu limité, euh, qui euh, soit ne peut pas ou ne veut pas explorer d'autres territoires euh, hors euh, son domaine d'études ou technique ou. Euh... Et, euh, et je pense que si tu es sensible à euh, l'érotisme, euh, euh, euh, ça suppose forcément des références culturelles ou esthétiques, un peu comme tu disais avant, euh, il faut pouvoir partager ça avec quelqu'un euh, bah, peut-être qui est plus porté sur euh, l'art et la culture qu'uniquement sur la technique. Et moi j'ai étudié euh, la science et la technique, donc euh, je sais de quoi je parle. Ah oui, parce que là on est avec une ingénieure. Euh, euh, non, plus scien ouais, voilà, scientifique. D'accord. Voilà. C je le distingue. Mais euh... Alors, j'ai un client, Mathieu de Londres, bon, qui oui. qui s'appelle pas Mathieu et qui n'habite pas à Londres, ouais. euh, qui, qui est tout fois. comme toi en homme. Hein. Donc, si tu es célibataire, je peux éventuellement, contre <rire> rémunération, vous arranger quelque chose. Là. Faire le match, mais... Ah bah, écoutez, quand il y a un euh... petit billet à se faire, moi, j'ai appris sur Internet que toutes les occasions étaient bonnes. Euh, oui que vu tout s'échange et tout se vend, ben, moi, moi justement moi, je suis totalement contre euh, cette approche libérale quoi euh, et, et le mail de, de Camille me fait un peu penser à ça parce qu'elle elle a l'air frustrée de se retrouver dans des, euh, des échanges, elle parle de consommation, euh, elle parle d'empressement de, euh, et donc euh, bon voilà ça fait penser quand même à des choses euh, qui s'achètent euh, ou euh, qui se trouvent sur les étagères d'un magasin. Euh, non bon moi je sais pas moi je suis flattée si l'homme me euh, fait des propositions sexuelles après euh, c'est sûr qu'il faut que ce soit fait de façon euh, courtoise et distinguée euh, idéalement mais enfin euh, je veux dire euh, en quoi ça serait euh, que tu es frigide euh, peut-être euh, bah non tu n'as pas le même tempo c'est tout à fait euh, possible ça devient un peu biba peu comme cela. ouais ben euh, je sais pas je sais que tu es grande fan de Brigitte Lhie mais bon, enfin quand même ne t'abaisse <rire> pas à son niveau <rire> Oui, parce que juste avant, quand on brunchait avec, euh, avec Marianne, elle m'a proposé un threesome avec Brigitte Laé. Alors, je dit non. non c'était pas les, les, les gardages est vraiment trop grand. Donc, là, il y, y a 50 ans, entre Moi, les deux... j'ai dit que j'aimais bien Brigitte Laé. Ouais, ouais, ouais, ouais. La euh... scène du cheval et tout. Enfin, bon. <rire> non, mais sa question, c'est... Euh, euh, je me demande si je suis frigide ou si j'envoie un message à ces hommes qui encouragent leur empressement. Euh, je ne sais pas, c'est un peu trop centré sur toi-même. Peut-être que... Euh, quand tu veux tu conclus et tu me passes le relais d'accord bah ouais je te le passe volontiers euh... conclu avec auprès de camille alors, alors euh... camille tu vois tu auras deux réponses pour le prix d'une sachant qu'en chance... plus que, sans, sachant qu'en plus chaussette de l'archiduchesse, sachant qu'en plus tu as payé zéro donc là euh, tu as quand même euh, as un bon rapport qualité prix quoi, pour ton courrier <rire> bon j'espère en tout cas de mon côté mais euh, oui bah encore une fois moi je te je te conseille de, de persévérer euh de euh, ne pas euh, généraliser, de ne pas penser que les hommes de 2019 euh, sont euh, ni mieux euh, ni moins bien euh, que, que les autres euh, et de ne pas renoncer à tes idéaux euh, érotiques et de les partager, de les exprimer et de euh, ne pas euh, les réprimer C'est fini Oui C'est talents touchant les Conclusions de femmes, ça, ça, ça cherche toujours à, à te refiler une petite cuillère d'utopisme sur la fin et à ne, surtout à laisser sortir en fait le, le, le trésor et la richesse qui est en toi. Alors, après donc la réponse de euh, l'utopiste du jour au rouge à lèvres, grenat et au petit sein en pomme, vous allez avoir la réponse donc <rire> tragique de celui qui n'a ni rouge à lèvres ni petit sein en, en pomme. En pomme, hein c'est ça, c'est en pomme. Hein ouais. ah ouais, en pomme je pense pas en fait, ah, bon, mais ils alors, sont trop petits pour le savoir euh, finalement. Euh... Alors, euh, réponse tragique, alors d'abord, toujours se demander euh, à quoi ressemble la séquence qui a présidé à l'avènement des faits. Euh, cette séquence, elle est, en, elle est en, quatre, en trois temps en fait. Il y a eu le temps pré-internet, il y a eu le temps euh, internet euh, fixe, il y a eu le temps internet mobile. Mmh. J'ai pas plus préparé la, la, la question qu'elle en fait, hein. je, je, certes je l'avais avant, mais elle est, restée, euh, elle est restée de côté. Je voulais que ça soit pas trop disproportionné. Donc, à l'époque pré-internet, que j'ai connu, puisque j'ai 40 ans, donc j'en ai pas connu beaucoup, mais enfin je l'ai un petit peu connu, quand internet était un outil qui se trouvait au, au centre de documentation du lycée, un truc que tu n'avais pas forcément commodément sous la main, et donc pas de site de rencontre, eh bien les rencontres donc se faisaient dans le réel mm. et jusqu'au premier rendez-vous nous n'avions que le téléphone ou rien donc en général ça il y avait oui. il y avait un clips dans le réel il y avait un échange de numéro de téléphone simplement pour en général fixer les conditions logistiques du rendez-vous et après il y avait quasiment plus rien jusqu'au rendez-vous d'ailleurs je, je faisais partie à l'époque j'étais un adepte du système à l'américaine de club et j'étais un j'étais un apôtre j'étais un apôtre pardon pour la liaison j'étais un apôtre du No, no, no sound, enfin vraiment du, du, du silence jusqu'au rendez-vous Tu m'apprends des choses culturelles dont j'ignorais totalement l'existence Tu ignorais l'existence du, bah, mo non, du mais monde après connu... internet Je pense que j'ai pas connu cette époque bah, En fait tu, tu ouais. rencontrais quelqu'un et vous promettiez de vous revoir tel jour à tel endroit Et il n'y avait ouais. pas d'échange euh, continu ouais, ouais, ouais. Après il y a eu l'arrivée le, des sites de rencontre, l'irruption des sites de rencontre. Et du coup, le parcours s'est sub subdivisé en deux. Soit tu rencontrais la personne online, et donc tu avais cet échange épistolaire ouais. suivi pendant des jours ou des semaines jusqu'à la rencontre, c'était plutôt des semaines que des jours. Des jours, c'est avec Tinder, mais avant Tinder, à l'époque mythique oui, et compagnie, c'est des, des semaines. semaines. C'est très très rare de rencontrer quelqu'un en 48. Ouais. Donc tu avais des semaines d'échange épistolaire, enfin épistolaire par, par Internet, webchat, non, mmh par euh, caméra, non, peut-être. Bon, euh, mmh. Oui, rarement, mais euh, à l'époque tout le monde n'était pas encore équipé. Ouais. Les webcams c'était un peu geek, elles n'étaient pas forcément fournies en standard avec les ordinateurs. Donc les femmes n'en ah, avaient ouais, pas. Oui, oui. Ouais, ouais. Vous avez des webcams depuis que c'est fourni en standard, ouais, Raravant, vous n'en ouais. aviez jamais. Il ouais, fallait la rajouter. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis elles ne savaient pas comment faire, il fallait mettre un driver. Donc déjà, tu il n'y avait plus personne. Donc, euh, donc soit on se rencontrait en ligne et on était épistolaire, soit on se rencontrait dans le réel et on ne passait pas au, au chat. On restait dans le réel. C'est-à-dire, prise de rendez-vous, rien, rien, rien, rien, rien, rendez-vous. Ouais, ouais. Et désormais, l'épistolaire par message, le, le chat, ouais. est un goulet d'étranglement. C'est-à-dire que quel que soit, et je l'explique dans mon séminaire d'ailleurs, dont je vous mettrai le lien ci-dessous, euh, messagerie, euh, message game, le, le, pré le présupposé, il présupposto puisque tu mmh. habites en Italie, euh, le présupposé d'une rencontre euh, désormais, c'est que quel que soit le canal, que ce soit à la salle de sport, que ce soit en ligne, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit à une conférence, n'importe où, il est strictement impensable de ne pas avoir d'échange jusqu'au rendez-vous. Ouais, c'est ouais. considéré comme extrêmement étrange, et quand tu t'y aventures, moi j'ai essayé, et quand tu t'y aventures, ouais. aventures, en fait, la personne le prend comme un énorme signe de désintérêt ouais, et annule. Ouais, ouais. Ouais. Et toi t'es là, mais pourquoi t'annules ouais. Elle te dit, bah attends, euh, t'as disparu, euh, pour moi ouais. c'est annulé. Bah Donc, nous, on avait rendez-vous. Voilà. Ouais. Mais sauf que dans les codes ayant, ayant drastiquement changé en ouais. disant, maintenant non, c'est comme ça. Donc du coup, ce goulet d'étranglement force des gens qui n'ont pas d'aptitude rhétorique à l'écrit à passer à l'écrit. Uh -huh. Donc je pense que contrairement à ce que, à ce que prétend ou à ce que aime à penser Camille, ouais. les hommes ne sont pas plus embarrassés ou plus maladroits qu'avant à l'écrit. C'est simplement qu'avant, ces hommes n'écrivaient pas. Dans le monde traditionnel, c'est-à-dire d'avant ah. Internet, c'est-à-dire en gros avant l'an 2000. Avant, avant 2000-2005, ces hommes échappaient à la contrainte, à la nécessité d'être charmants et sexués à l'écrit, mmh. parce que ça n'était pas indispensable. Puis, on va dire, 2005-2015, il n'y avait que les moins à l'aise IRL, qui passait, qui, par, euh... qui passait par les sites et donc ouais. entre guillemets il y avait une présélection qui faisait que c'était en gros les meilleurs à l'écrit ouais. qui draguaient à l'écrit ouais. et aujourd'hui tout le monde y est contraint ouais. c'est un petit peu comme si on imposait, euh, on imposait au bac le cours de chant et on verrait que 95% des gens chantent mal mais ils ne chantent pas plus mal qu'au 19e siècle c'est simplement que si parce qu'il euh, y a moins de chants populaires euh, qui font partie de la <rire> culture mais, dans laquelle okay. on continue mais... <rire> bon Globalement, les capacités de, de corde vocale n'ont pas baissé, c'est ouais. juste qu'à euh, un moment, si on impose un oui, boulet... Y a, il n'y a pas un filtre... Euh... Voilà. Mais donc tu penses que les propositions euh, que Sexuelle qualifie de Camille, donc euh, supposément à l'écrit, qu'elle reçoit, c'est juste des gens qui formulent des choses, effectivement, peut-être maladroites et tout ça, mais qui, euh, dans un autre contexte, euh, ne les auraient pas formulées. Je, je... Elle constate, comme tous les utopistes contrariés, elle constate que les gens sont médiocres, que les gens sont limités, et que 80 à 90% des gens n'ont effectivement pas l'imagination, pardonnez-moi, pas l'imagination, l'épaisseur culturelle, la densité poétique et le, les vecteurs de, de, de, pour sexuer. D'être Cyrano, quoi. Voilà. Et, et qu'en réalité, 90% des hommes sont christians. Et que des, des Cyrano, il y en a 4 ou 5%. C'est qui, Christian bah, c'est euh, celui que... c'est le porte-lettre de, de Cyrano, c'est le... Ah le oui, oui, oui, oui. <coughs> le, le, du, mais, euh, qui ne... le dulciné, si ça existait, de Roxane oui. Cyrano prête sa plume à Christian oui, oui, oui. Ouais. pour Roxane qu'il aime en, en secret depuis euh, ouais. qu'ils sont adolescents, et c'est sa cousine. <coughs> je suis en train de mourir, je vais me servir un verre de gin, ça va bien aider. Là, tu en veux un Une euh, goutte. Euh... Je vais essayer oui. Non, alors, si non, si tu vas pas gaspiller mon jean si tu n'aimes pas ça. Mais si j'aime le jean. Non, mais c'est mon alcool fort préféré. Mmh, on verra plus tard. Donc <rire> meuble pendant que je le tousse. <rire> Merci d'avoir meublé. Donc euh, premier élément de réponse Camille. Les hommes comme les femmes euh, ne sont pas plus euh, brouillons ou plus décevants ou plus binaires qu'avant. Simplement, ils sont contraints, par l'évolution des codes, de se confronter à la relation épistolaire, alors qu'avant, ceux qui n'aimaient pas écrire, écrire ne t'écrivaient pas. Premier élément de réponse. Second élément de réponse, euh, il n'y a que les utopiques pour être déçus de la vulgarité des gens. Oui, Quand ça, tu es ça, tragique comme moi, la vulgarité, tu la vois partout. Tu la vois partout, en permanence. Mmh. Tu, tu la vois au magasin, tu la vois au guichet des impôts tu la vois euh, autour de toi en permanence, tu la vois dans la nullité et la médiocrité des messages que tu reçois, en fait, dont tu n'es pas surpris. Ouais. Et tu sais que quelqu'un qui aura l'habileté de rebondir intelligemment sur ton univers érotique, c'est 2, 3, 4, 5% des gens. Ouais. Troisièmement, et j'en finirai par là, Camille, euh, qui ne veut pas montrer sa bobine, euh, j'ai envie de te dire, à un moment, on n'a un peu que ce qu'on mérite. C'est-à-dire que moi, je deviens de, plus le temps passe, plus je deviens insensible à cette idéologie consistant à penser que le marché est injuste. Je suis ah, clair. le marché n'est pas injuste. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, un marché qui n'est pas vérolé par une entité euh, qui fait de la de l'usure, sans sans aucune allusion à personne, à un moment s'ajuste entre l'offre et la demande. Un, un marché qui n'imprime pas, qui ne fait pas du quantitative mmh. easing et qui n'imprime mmh. pas à, à la planche à billets, à un moment mmh. les économies s'ajustent, les productivités s'ajustent et puis euh, voilà. Donc, moi, je suis toujours euh, très surpris par ces gens qui pensent que leur unicité, euh, en tout cas, l'unicité dont ils se convainquent parce que leurs parents leur ont dit qu'ils étaient merveilleux et uniques, leur permet de s'exonérer des lois du marché et d'estimer qu'ils valent plus que les offres qu'on leur fait. Mmh. C'est ce, ce que fait Camille. Oui. Camille dit « Je vaux plus que les hommes que je rencontre. Ouais. » Et moi, je, te, moi, je dis ah bon que quand on vend sa maison et qu'on n'a pas de coup de fil pendant six mois, eh c'est qu'on est trop cher. Voilà. Quand on vend euh, sa platine vinyle, d'ailleurs, je vends ma platine vinyle, contactez-moi si ça vous intéresse, quand on vend quoi que ce soit sur un marché qui n'est pas vérolé et biaisé et truqué, si on n'a pas de demande, ou si les demandes sont insultantes, c'est qu'on n'est pas sur le bon marché, pas au bon endroit, ou qu'on est trop cher. Donc, j'ai envie de dire, Camille, euh, une fois que tu t'es débarrassé de ton biais utopique, à un moment, demande-toi quelle est ta valeur, qu'est-ce que tu offres si tu es quel ré... est ton marché peut-être peut Ou quel tu... est ton marché Parce que c'est ce que j'ai un peu sur le fait qu'elle tape que dans les HBB, bah, peut-être qu'elle pourrait euh, diversifier euh, sa cible. Donc à un moment, euh, euh, proposes-tu, est-ce que ta proposition de valeur, est-ce que ta culture, est-ce que ton univers érotique, est-ce que ton univers poétique est si bon que ça pour que tu ne tombes que sur des propositions regarde. Euh, par exemple... vulgaire, oui, parce qu'on on attire quand même l'énergie qu'on dégage. On est, on est clivant, comme on disait au déjeuner. Ouais. En général, on clive... Quand on est singulier, on clive à son insu. Ouais. C'est-à-dire que un lieu... C'est comme, comme la sélection à l'entrée dans les lieux, dans les, dans les lieux de soirée. Hum. T'as des lieux de soirée qui sont obligés d'avoir une sélection à l'entrée parce que sinon ils attirent des racailles, hum. de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, bisounours, machin, etc. Bon, les racailles. Et t'as des lieux qui ont... Moins de sélection à l'entrée parce que simplement le contexte ne plaît pas aux racailles. Hmm. Et donc simplement les racailles n'y vont pas. Et de la même façon, il y a des gens... Oui, c'est by policy ou by design. Genre le filtre il est oui. soit euh, by policy parce que tu dois l'imposer, soit by design Exactement. parce que c'est construit comme ça. Quoi. Moi, moi par exemple, pour prendre euh, l'exemple de la seule personne que je connais bien dans la pièce, parce que nous nous sommes rencontrés avec Marianne il y a, il y a très peu de temps, même si on échange depuis un certain temps. Euh, moi par exemple, j'ai quasiment pas besoin de filtre. Parce que de toute façon, je clive à la base. Ouais. C'est-à-dire que une, une, une consoeur à Nabila, de toute façon, je ne lui plais pas, elle ne me suit pas, elle ne me contactera jamais, donc je fais le filtre by design. Ouais, ça, ça, Et ça. donc, je, je, je, je ne fréquente pas ou peu ou quasiment pas de femmes... Euh, Comme Nabila. Euh, on va dire... Euh, médiocres, puisque de toute façon, je, je, je trie, même quand je me force à le faire, parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps... Elles vont hein, s'auto-éliminer... Euh... Te... En fait, le, au bout d'un rendez-vous ou deux, c'est tellement déprimant qu'à un moment, j'aimais quelque chose ouais. qui, les, qui, les, qui les repousse. Ouais. Donc, euh, voilà mon troisième point. Euh, il t'est peut-être confortable, Camille, de penser que ta valeur intrinsèque et que ta valeur perçue, qui ne sont pas la même chose, bon, faut en détailler une autre fois, que ta valeur intrinsèque et perçue se trouve là, et que les propositions qu'on te fait se trouvent là, mais en réalité, euh, en réalité... Il euh, y a le... forcément une correspondance. <coughs> Comme on disait quand j'étais ado au basket, le slogan de la NBA, c'était « The ball doesn't lie ». Oui, tout à fait, oui, oui. Tu vois, oui, et oui. en fait, à un moment, euh... le marché ne ment pas. Ouais. Il est strictement impossible que sur la durée... J'ai froid. Oui, euh, ça, ça arrive, deux secondes. Euh... Pourquoi tu dis ça maintenant Parce que je ne pourrais plus me retenir. D'accord, bon. Alors il est strictement impossible que sur la durée, ta valeur intrinsèque soit complètement décorrélée des propositions ouais. qu'on te fait. Donc selon moi Camille, euh, tu te vois un petit peu trop arrivée et un petit peu trop belle. Et puis maintenant, euh, euh, débrouille-toi avec ça. <rire> oui bah moi j'ai des conclusions le toujours un peu <rire> <rire> tragiques. Mais non, vous, moi je que... dis mais cultive ça, cultive ta personnalité Voilà, c'est la différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a toujours un espoir <rire> du côté des femmes Oui, et, euh... parce qu'on est tourné vers la vie Allez, Alors conclue, de rappelle-leur de mettre un pouce si ça n'était pas encore fait Oui, si cette vidéo vous a plu et vous a appris la moindre chose, mettez un pouce vers le haut s'il vous plaît Et abonnez-vous à la chaîne de Stéphane Edouard Et pour nous poser des... pour nous, enfin je dis nous, elle n'habite pas ici, hein, mais... Euh... Pour me poser ce type de questions, eh bien, encore une fois, le lien est, est ci-dessous. Vous pouvez le faire par écrit si ce n'est pas urgent. Et si c'est urgent, eh bien, vous réservez une conversation téléphonique. On a tout, on a tout dit Je pense. Bon, VIP, machin, tout ça, tout ça. Allez, au, au suivant. Et on va mettre le chauffage pour, pour Mademoiselle. Merci, ciao.